Salut, salut, salut. Euh, Aujourd'hui, je vais vous parler de ceci, le bâton de commandement. Donc, euh, moi, je les ai personnalisés, je les ai fait un peu plus courts. Le bâton de commandement, c'est quelque chose qui est biblique. Vous allez voir dans la Bible, euh, quand le Seigneur a appelé Moïse, il lui a donné un bâton. Abraham avait un bâton. Isaac avait un bâton. Euh, le bâton de commandement, euh, j'utilise généralement soit celui qui est en bois rouge, soit en ébène. Moi, je préfère en ébène. Il a des vertus protectrices. Premièrement, ça vous protège, ça donne le courage. Vous n'avez pas remarqué que quand vous arrivez chez les gens qui ont vraiment beaucoup d'argent, euh, leur mobilier, à la maison, quelque part, il y a toujours l'ébène. Soit un tableau en ébène, soit euh, sur les chaises, il y a un peu d'ébène, soit il y a les décorations d'un lion en ébène. Donc, ça, c'est des choses que vous devez avoir. Ça éloigne des mauvais esprits. Euh, parce que ça, quand, quand tu regardes l'arbre même, d'où on a euh, sculpté ceci. C'est un arbre qui a pris du temps pour grandir. Donc, il y a la force de la nature là-dedans. Donc, le bâton de commandement, comment est-ce qu'on l'utilise? Premièrement, quand tu fais ta prière, euh, sa houlette et son bâton me rassurent. Vous connaissez le fameux passage. Donc, tu peux être en train de prier, tu fais tes déclarations, tu utilises son bâton de commandement. Tu peux être en train de peut-être prier contre un malaise sur ton fils. Euh, tu peux être, voilà, là, mon, mon genou, tu mets sur le genou, déclare que toute entité négative qui de ton corps, au nom de Jésus, tu as mal à la tête tu mets sur la tête euh, dans les délivrances parfois donc tu peux avoir un peu plusieurs tailles il y a des bâtons très longs il y a des bâtons qui sont carrément comme des lances donc le bâton ceux-ci je les ai fait petits parce que tu peux mettre aussi dans ton sac à main tu peux aussi avoir euh, tu demandes qu'on te fasse un tout petit comme un porte-clés que tu accroches sur ton porte-clés sur, sur ta clé pardon et je me suis rendu compte que euh, on vend ça chez nous à Douala. là euh, les gens marchent avec, mais les gens ne connaissent pas la signification. Ça protège. Et euh, tu peux mettre dans ton sac à main, tu marches avec. Tu peux mettre dans ta boîte à gants euh, de ta voiture. Tu peux mettre dans le tiroir de ton business. Dans nos kits commerce, on a les bâtons de commandement. Parce que ça, c'est un truc qui est nécessaire. Je ne vais pas dire le nombre de témoignages et des rêves. Il y a des gens que quand ils ont acheté ça la nuit, là, ils ont fait le rêve où ils voyaient un sorcier qui est venu, ou un méchant, esprit méchant qui est venu pour prendre l'enfant. Ils ont utilisé le bâton de commandement pour couper la tête de la personne. Ou bien encore, euh, voilà, quelqu'un est venu, voulait prendre mon enfant. Je l'ai tapé avec le bâton de commandement. Ou bien j'étais entouré de géants. Et puis j'ai pris mon bâton de commandement comme ça. Là, je les ai tous coupés la tête avec. Donc, tu vois, le bâton de commandement a beaucoup d'utilisation. Tu as besoin du bâton de commandement chez toi. Tu as compris donc. Tu dois t'armer. Tu as besoin des choses qui vont t'aider à utiliser ton pouvoir. Voilà.